blablabla blablabla blablabla blablabla blablabla bla bla, bla, bla, bla, bla bla. Je m'appelle Adrien Albert et je suis auteur-illustrateur euh, La couleur c'est la dernière étape enfin euh, c'est une fois que les dessins sont faits et la dernière étape euh si on ne tient pas compte de la couverture, tout ça, mais la dernière étape, c'est la mise en couleur, qui est une partie assez récréative, et puis assez plaisante, parce que tout d'un coup, le dessin est quand même sublimé, enfin, on passe d'un dessin noir et blanc, à... enfin, d'une ligne claire sur fond blanc à... à de la couleur, donc tout de suite, le dessin, a... il y a une ambiance, donc c'est plutôt euh, plaisant, parce que le, le dessin est souvent mieux, quoi. Et puis d'un coup, il raconte plus de choses, quoi. J'ai tendance à dire que c'est un peu comme si au cinéma quand on met une musique sur une scène où il y a quelque chose comme ça ou comme une peinture qu'on dresserait tout d'un coup à la verticale comme ça il y a un, un, un petit effet comme ça avec la couleur. Mmh. Bah, alors, il y a des soucis de... Il y a des soucis. Très bête, est-ce que c'est l'hiver, est-ce que c'est l'été mmh. Donc c'est les premières choses que j'ai à régler. Une fois que ça s'est trouvé, il euh, y a le ton. Est-ce que c'est un moment triste, un moment un peu effrayant, un moment léger Enfin, ça va jouer. C'est là où ça rejoint un peu, la, ça pourrait rejoindre un peu une musique de film. C'est l'atmosphère. Et puis, une fois que j'ai répondu à tous les critères, pour, vu que je fais de l'album narratif, ouais, le souci, c'est de bien raconter l'histoire. Donc, une fois que j'ai répondu à ça, j'ai une petite marge de liberté euh, qui est... Euh... Donc, je cherche... Je cherche l'image et à un moment euh, l'image révèle que ah là le livre il est là, quoi. Enfin, c'est bien le livre que je veux raconter. Et il y a des moments où je me fais surprendre aussi, où je fais ah d'accord ça donne ça, j'imaginais ça euh, plus léger, moins étrange. Ou, euh... Par exemple, boucle d'or je savais qu'il fallait une certaine étrangeté, parce qu'il y a un côté un peu Alice au pays des merveilles, comme ça c'est quelqu'un qui rend un monde un peu parallèle comme ça, donc il fallait quelque chose un peu pas pas trop réaliste, comme ça qu'on sente que ce soit un lieu bizarre, quoi, que ce soit pas. Mais il fallait pas que ça soit inquiétant, c'est une étrangeté pas inquiétante de est... boucle Donc euh, cette forêt devait sentir un peu le merveilleux, mais l'étrange, mais, mais pas l'inquiétant. Donc, euh... Donc voilà. Mmh.